So I want to see exactly how much money I can make on OnlyFans C'est une vidéo que je vais vous parler de mon OnlyFans I just signed up for an OnlyFans account Je me suis créé un OnlyFans Je viens de m'ouvrir la main de OnlyFans Bonjour, nouveau format bien plus court que je vais vous proposer de temps à autre qui me permettra de rebondir assez rapidement sur l'actualité sans prendre autant de temps que mes vidéos docu qui requièrent une attention plus importante J'espère que ça plaira tout de même et sur ce, c'est parti vous n'en avez sûrement pas encore entendu parler, mais une nouvelle plateforme est en train d'exploser à travers le monde. OnlyFans. Il en existe plein d'autres comme just for fans ou Meme plus connu pour la France, mais on va se concentrer sur OnlyFans avec sa popularité grandissante depuis le confinement en mars 2020. Qu'est-ce que c'est au juste OnlyFans est un service de contenu par abonnement qui provient de Londres, au Royaume-Uni. Les créateurs de contenu produisent des vidéos et des images qu'ils publient sur leur page de la même manière qu'Instagram. Seulement, ce contenu n'est accessible que si vous vous abonnez à son créateur qui sera rémunéré mensuellement. Les fans sont les utilisateurs qui s'abonnent en payance de 5 à 50 dollars tous les mois selon le prix fixé. De par sa définition, on peut facilement faire le rapprochement avec Patreon, une plateforme de financement participatif. De la même manière, vous débloquez des contenus exclusifs en payant une somme mensuelle à partir d'un dollar allant le plus souvent jusqu'à 5-10 dollars. Mis à part l'écart du prix des abonnements, quelle est la différence Il suffit de regarder les top créateurs de Patreon pour remarquer la diversité des contenus créés. Vidéaste, criminologue, podcaster, créateur de jeux vidéo, professeur, photographe, éducateur, vulgarisateur scientifique, la liste est longue et diverse sur le profil des personnalités. Selon le compte YouTube de l'Infans, on nous présente des profils types Kashira Whiteley, une life coach, Kayla Troy, une DJ danseuse, Chris Satchett, un influenceur de la fitness. Pour m'en assurer, j'ai dû créer un compte à contrecœur sur le site. Et après avoir entré mes données bancaires pour accéder aux fonctionnalités, je peux vous assurer que c'est tout, sauf ce qu'ils prétendent être. Ce ne sont que des kilomètres d'images et vidéos sexuelles. Il n'y a absolument pas d'ambiguïté. On pourrait penser qu'OnlyFans serait utilisé comme une extension payante de leur contenu, c'est-à-dire de life coach, de diligenceuse ou de la fitness pour nos trois exemples, mais il n'en est rien. Toutes les images et vidéos ne tournaient qu'autour du sexe, et il n'y a absolument rien d'autre, ou du moins de ce que j'ai pu en voir durant les heures de recherche que j'ai réalisées. Mais alors, si OnlyFans n'a principalement que du contenu sexuel à vendre, peut-on dire qu'il est un site pornographique? Premièrement, on va déterminer ce qu'est exactement la pornographie. Selon Wikipédia, c'est la représentation complaisante à caractère sexuel de sujets, de détails obscènes dans une œuvre artistique, littéraire ou cinématographique. Cette ébauche explicite d'actes charnels a donc uniquement pour but de susciter l'excitation sexuelle. Ça à ne pas confondre avec l'érotisme qui joue plus sur un jugement esthétique lié à la trait sexuel. Une œuvre érotique peut également susciter une excitation sexuelle mais également émotionnelle et sensuelle indissociablement physique et mentale. En ce sens, l'érotisme se différencie de la pornographie car il ne renvoie pas à l'acte sexuel lui-même mais à tout ce qui provoque le désir charnel et à toutes les projections mentales qu'il évoque, en particulier les fantasmes. Pour vous donner un exemple plus concret, les tableaux de John Curin sont plutôt pornographiques car ils renvoient explicitement à l'acte sexuel. Tandis que le tableau La jeune femme à de Giovanni Bellini est érotique, car nous n'évoquons pas l'acte en lui-même, mais cette nudité présente joue sur l'imagination, l'implicite et la suggestion. Mais comme la morale varie selon l'époque, la culture et surtout la personne, il est à vous de faire votre propre avis dessus. C'est pourquoi je ne me prononcerai pas plus que ça. La comparaison avec les sites pornographiques peut donc être faite de par son contenu, mais est-il comparable avec les autres plateformes actuelles Welcome to OnlyFans. OnlyFans est une social media similaire à ceux que vous utilisez déjà. Mais votre contenu est hidden until vos fans vous pour un prix Le contenu proposé est du même type que celui d'Instagram, c'est-à-dire des images et des vidéos. La seule différence dans son mode de fonctionnement est le système d'abonnement payant ainsi que la possibilité de faire une donation. Mais lorsque vous voyez la vidéo de présentation créée par OnlyFans eux-mêmes, on ne vise que les créateurs de contenu en ne donnant que l'argument de la monétisation mensuelle de leur audience. Encore une fois, qu'y a-t-il de si différent avec Patreon Lorsque vous souscrivez dans Patreon et ses semblables, il est induit implicitement que c'est pour soutenir le créateur et les récompenses liées à l'abonnement sont plutôt vues comme étant de l'ordre du bonus. Dans OnlyFans, l'atmosphère y est différente. Nous n'avons aucunement cette idée de soutenir son créateur mais de vouloir accéder au contenu payant. L'acte de s'abonner se fait moins dans l'envie de supporter le projet du créateur mais bien plus pour assouvir sa curiosité à regarder un contenu pervers même s'il existe des similitudes de contenu comme les cosplays boudoirs qui peuvent appartenir aisément aux deux plateformes. Un cosplay boudoir est une pratique où un modèle très majoritairement de sexe féminin joue le rôle d'un personnage en imitant son apparence, en poussant l'intimité dans la mesure à capter toute sa sensualité et sa féminité. Celui-ci fait un peu polémique car je j'ai très limite, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Mon message n'est pas que Patreon est mieux qu'OnlyFans, mais que leur approche n'est pas la même vis-à-vis -vis des abonnés et des créateurs de contenu. Pourquoi alors choisir OnlyFans On pourrait penser que les personnes intéressées par cette plateforme seraient ceux qui travaillent déjà dans le milieu du sexe, les acteurs porno par exemple. Et je vous rassure, c'est tout à fait exact. Des stars du porno telles que Alexis Texas, Mia Malkova, Haile Reid et des tonnes d'autres se sont mises dessus pour mieux monétiser leur audience. Cela s'explique très facilement car leur travail est déjà dans le même milieu, donc rien de choquant à ce niveau là. Mais lorsqu'on regarde la vidéo de présentation, le profil visé est ceux ayant une notoriété, même petite, et qui souhaitent la monétiser. On pourrait penser à des youtubeurs ou des TikTokers, mais celui qui est évidemment dans la ligne de mire sont ceux provenant d'Instagram. Dans la forme, qu'est-ce qui changerait pour eux Ils produiraient le même type de contenu, la seule grande différence étant sur la quantité de tissu visible ou pas justement. Prenons un exemple avec une personne ayant une communauté de 10 000 followers sur Instagram. Cette personne décide de créer un compte OnlyFans et 1% de sa communauté décide de s'abonner, donc 100 personnes. Sachant que le prix minimum de l'abonnement est de 4,99€ en enlevant les 20% que prélève OnlyFans, elle toucherait théoriquement 399€ à la fin du mois, sans compter les pourboires, et ce, en proposant un travail quasi similaire qu'avec Instagram. Cette promesse peut être très tentante pour ceux qui désirent de l'argent facile. Et cette vision s'aggrave lorsque vous cherchez OnlyFans sur YouTube. Il y a deux grandes catégories de vidéos que vous allez retrouver. Le premier groupe est « J'ai créé un OnlyFans et je me suis fait X dollars en une semaine » qui a pour but de montrer les gains d'argent énormes en disant qu'il suffit juste de montrer un mamelon. Je me suis fait 655 et 32 USD. Mes subscriptions, j'ai fait 900 dollars et 79 cents. Et mes messages, j'ai fait 1 947 dollars et 20 cents. J'ai posté mes mamelons ce matin pour la première fois en 10 ans sur Internet. Yes J'ai eu 80 000 USD. Et le deuxième groupe, j'ai payé l'only de telle personne pour pas que vous ayez à le faire, qui n'ont pour but que de survoler le compte du payant en réagissant surtout par dessus pour créer une vidéo virale. Bien sûr, c'est le premier groupe qui sera plus frappant par les chiffres qu'ils vont afficher. Montrer avec désinvolture l'argent gagné facilement donnera le même signal qu'une ruée vers l'or. Lorsqu'on regarde la vidéo, ça ne parle que d'une seule chose, l'argent. On ne voit plus le fan comme une personne mais vraiment comme un asset à son portefeuille. Et du point de vue du fan, on a droit à une fenêtre bien plus intime dans la vie de la personne, comme des réveils matinaux dénudés ou le fait de manger des céréales dans son bain. C'est pourquoi il est si populaire. Les gens ont l'impression d'avoir une proximité plus rapprochée avec leur influenceur. l'interaction par message privé qui est beaucoup plus présente que sur les autres réseaux sociaux comme Twitter et Insta où quand on écrit une personne connue, on ne répond pas forcément. Et puis après, il y a tout ce qui est contenu personnalisé. Moi, de mon côté, je peux payer cette personne pour qu'elle me fasse des des trucs personnalisés, etc. Danielle Wood, une utilisatrice d'OnlyFans, témoigne au New York Times Vous pouvez avoir du porno gratuitement. Les mecs veulent pas voir ça. Ils veulent l'opportunité de connaître quelqu'un qu'ils ont vu dans un magazine ou sur les réseaux sociaux. Je suis comme leur petit ami sur internet. Je ne vais pas vous cacher que durant mon investigation et mes recherches, je me suis plutôt senti mal à l'aise. Comme je le dis à chacune de mes vidéos, quand le business est au centre de l'attention, il n'y aura pas de relation saine. Mais entre les créateurs qui utilisent leur communauté comme un moyen de monter leur compte bancaire et les fans qui payent un accès premium à du voyeurisme exclusif, les valeurs morales en ont pris un sacré coup. Peut-être que ma sensibilité est trop grande ou que mon esprit n'est pas assez ouvert, mais je trouve personnellement cette plateforme malsaine de par son système et les valeurs qu'elle projette. Mais au final, qui suis je donc pour juger malgré tout Si vous avez une opinion dessus, je serais curieux de les lire en commentaire. Peut-être que ça m'aidera à mieux appréhender et approcher des sujets identiques à l'avenir. Mais même si ce phénomène ne nous touche pas encore grandement, j'aimerais apporter ma contribution dans la prévention et de l'implication de cette future possible tendance sur notre territoire. Ce message est surtout adressé envers les gens qui envisageraient d'utiliser OnlyFans et tous ces dérivés. Comprenez bien qu'à partir du moment où vous vendez du contenu en vous déshabillant, en faisant des photos, vidéos amateurs qui vont de vous dénuder au petit matin ou dans la touche, vous travaillez dans le milieu du sexe. Créer ce genre de contenu, c'est laisser une fenêtre d'une partie de soi vers absolument n'importe qui. Cela peut être de parfaites inconnu jusqu'à l'entourage proche. Que tout ce qui existe sur internet laisse des traces et qu'absolument rien n'est à l'abri d'une fuite. Que le consentement le plus important à prendre en compte, c'est avec vous-même. Pendant la et vers l'or, ce ne sont pas les chercheurs d'or qui se sont enrichis, mais les vendeurs de pioches.